Alors, on a essayé de faire un échantillon euh, équilibré avec autant d'éleveurs en bio qu'en label rouge. Euh, bon, là j'ai vu plutôt des éleveurs en label rouge pour le moment. Dans ce travail de recherche d'éleveurs, on a été appuyé par la Chambre d'agriculture et un groupement de producteurs locaux. Euh, pour les caractériser rapidement, euh, on pourrait dire qu'en termes d'aménagement, euh, on a des choses assez diversifiées. Globalement, des éleveurs qui soit valorisent l'existence, c'est-à-dire qu'ils vont installer un bâtiment d'élevage sur euh, soit directement un sous-bois qui est en place, un sous-bois de chêne par exemple, sur une peuplerie ou sur un autre type, de soit une friche qui a évolué spontanément en boisement qu'ils ont... Euh, fait le choix de conserver et installer le bâtiment à côté soit on part d'un terrain nu et là donc il y a une démarche de plantation donc divers types alignement d'arbres pour production de bois d'œuvre par exemple des peignes donc qui sont des haies qui orientent la sortie des animaux en, en, en sortie de bâtiment des haies de bordure notamment pour un effet brise-vent et des petits bosquets des arbres isolés bon, tous, les cas de, tous les cas de figure euh, Qu'est-ce qui les caractérise euh, ben, Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont, ont fait ce, ce genre d'aménagement de manière spontanée et volontaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été euh, comment dire, euh, forcées et souvent elles ont anticipé la, les cahiers des charges. Et vont même au-delà de, du cahier des charges, qui par exemple en label rouge aujourd'hui demande à ce qu'on ait un minimum de 20 arbres à l'hectare. Donc Ils vont bien au-delà de ça et c'est euh, parce qu'ils ont bien compris le rôle, euh, l'intérêt de l'arbre pour le confort euh, de la volaille, entre autres, puisqu'il y a d'autres euh, enjeux, notamment euh, l'image euh, du produit, le camouflage du bâtiment, l'intégration paysagère. Euh, pour certains, la production de bois d'œuvre à long terme. Bon, après, il y a des usages euh, comment dire, plus court terme et plus domestiques, on va dire, qui, qui peut être la récolte des fruits ou du bois de chauffage au moment de l'entretien des parcelles. Et, voilà. et puis l'arbre qui tout simplement sert de repère aux volailles qui, qui, du coup, spontanément vont sortir plus facilement des bâtiments, vont prospecter davantage le parc, donc mieux consommer et être davantage à l'extérieur. Et, et tous sont d'accord, pour, enfin, d'avis, reconnaissent l'intérêt de, de, ce, de ces aménagements pour leurs volailles. C'est assez unanime, même si, bon, ils. Dix ans après, il ne ferait peut-être pas le même choix d'essence. De manière assez unanime, ils reconnaissent tous qu'il y a un confort pour pour les bêtes. Et pour l'éleveur aussi, puisqu'il y a quand même un cadre de vie sympathique qui est apprécié par les éleveurs. Par rapport à la valorisation, image du produit, ils ne sont pas forcément euh, tous satisfaits. C'est-à-dire qu'ils le font eux parce qu'ils sont convaincus que ça a un intérêt pour leurs bêtes. Par contre, le fait de valoriser mieux leur produit parce qu'il y a une image véhiculée par l'arbre, ils ne sont pas forcément convaincus. Par contre, j'ai eu deux agriculteurs qui eux y croient fermement. Et euh, C'est notamment des gens qui sont en bio et en vente directe et qui valorisent leurs produits euh, à travers cette image-là. Les contraintes qui m'ont été voilà. signalées, elles sont euh, surtout liées à l'installation. Mm -hmm. Euh, surtout si euh, on a affaire à des. c'est vrai que alors, on me demandait de caractériser les élevages, alors globalement il euh, y a toujours du poulet sur ces sur parcours. Poulet qui peut être associé à de la pentade, alors avec des bandes euh, tournantes, c'est-à-dire en label rouge le poulet mmh. n'est jamais avec la pentade. Par contre en bio j'ai eu les deux volailles euh, simultanément. On a le problème surtout avec les pentades qui sont assez agressives et qui ont tendance à abîmer le parcours la strate herbacée mais également les arbres. c'est le principal problème qui m'a été signalé au moment de l'installation des arbres, l'obligation de poser des clôtures autour de chaque peigne, par exemple en sortie de bâtiment, pour éviter que les pentades détruisent de la végétation. Et là, pareil, de manière unanime, tous les éleveurs m'ont dit si on devait donner un conseil à un éleveur qui s'installe aujourd'hui, euh, planter dès le jour où on installe le bâtiment et si possible, anticiper, c'est-à-dire un an, deux ans, cinq ans, que ce soit pour l'effet ombrage, l'avoir déjà au moment où la volaille est en place, et pour ces contraintes d'installation, de démarrage des arbres, si on peut, pendant quelques années, laisser les arbres s'installer avant que la volaille soit en place, euh, voilà, c'est un conseil qu'ils donne tous. Alors tous les aménagements se sont faits euh, avec l'accompagnement d'une structure, donc là ça a souvent été arbres et paysages, euh, par contre après pour le suivi euh, dans le temps, euh, bon, euh, à partir du moment où les arbres sont installés, euh, les leveurs gèrent tout seul son, son parcours. Après s'il a des demandes, euh, des questions techniques pour l'entretien le, des arbres, euh, il peut faire appel à une structure comme la nôtre. Par contre, euh, mm -hmm. euh, voilà, en général il y a trois ans de suivi pour s'assurer du démarrage du projet, mais euh, il n'y a pas de suivi ensuite pour la valorisation des arbres, comment on taille, comment on renouvelle, comment on recèpe. Ça c'est pas des choses que.. Si l'éleveur le, spontanément ne, ne, fait pas la, ne, ne, ne nous fait pas la demande, nous. Voilà.